Bonjour à tous, on se retrouve sur xboxlive.fr pour une vidéo d'unboxing. Euh, J'imagine que vous vous doutez euh, ce qu'on va vous montrer, bien évidemment. Si vous avez suivi les réseaux sociaux ces derniers temps, euh, bah, la grosse exclue du moment, la grosse info du moment d'un point de vue matériel, c'est cette bestiole-là, la Xbox One X édition Cyberpunk 2077. Euh, bah, qui vient de sortir euh, dans toutes les bonnes crèmeries et à un prix assez sympa puisqu'elle est sortie à 299 euros un prix auquel on ne l'attendait pas, on était plutôt entre 400 voire 500 euh, d'autant plus que bah, voilà elle contient euh, la console, la manette et le jeu alors le jeu qui sera disponible qu'elle sera sortie euh, en septembre donc on va découvrir ensemble ce qu'on a dans ce packaging et c'est parti donc on enlève déjà ce petit contour en carton qui permet certainement de personnaliser pour chacun des pays ou du moins un continent. Donc on se retrouve avec une belle boîte à de la console. Voilà, ici on retrouve le contenu de la boîte. L'autre côté avec le logo Cyberpunk, en gros. Et encore l'autre côté avec le contenu de la boîte et les différentes langues. Ok, donc c'est parti. On zoom un peu sur l'ouverture de la boîte. Voilà, donc là on retrouve... des papiers voilà alors ici on a les infos pour récupérer le jeu, les explications ici le mois d'Xbox Game Pass et ici comment brancher sa console alors on peut voir que même à l'intérieur je tourne on peut voir que même à l'intérieur la boîte est aux couleurs du jeu c'est plutôt sympa et c'est flashy alors, on passe à autre côté hein. Alors on passe à cette petite boîte là alors vous allez voir hein, on peut être un peu déçu on se retrouve avec le pied pour que la console soit à la verticale. Et normalement là-dedans, on trouve aussi le jeu euh, quand il est en version physique. Donc c'est un packaging euh, qu'on retrouve dans toutes les versions collecteurs. Mais aux couleurs des cyberpunk. Ce carton-là. Ce carton-là contient les câbles et la manette. On ouvre d'un côté. Alors, première fois dans l'univers des collecteurs Xbox. Euh, un câble HDMI euh, bah, personnalisé donc euh, de couleur turquoise sympa la petite mousse et bien évidemment la manette voilà avec les sticks, enfin pas les sticks pardon, les gâchettes de différentes couleurs. On reprend notre petite boîte et de l'autre côté, pas de grande surprise, pas de personnalisation, le cap d'alimentation. Là encore la boîte aux couleurs de Cyberpunk 2077. Ah. le plus important sans quoi on ne pourrait pas jouer la console alors je fais genre que je l'ai jamais ouvert hein, parce qu'il y a encore toutes les mousses et tout mais en fait j'ai craqué déjà si vous nous avez un peu suivi vous avez déjà vu les premières photos sur notre compte Twitter Hop. Alors ça c'est un peu mon côté maniaque mais je ne retire que d'un côté pour pouvoir le remettre correctement dedans et voilà la bête. Donc là on voit bien la façade. Voilà, fait le tour. Donc là le petit euh, Hello from Seattle. L'arrière, toutes les prises habituelles, alimentation, HDMI, out, in, USB, infrarouge, euh, optique et réseau. Même l'étiquette aux couleurs des cyberpunk. L'autre côté, la façade. Et maintenant, on retrouve le dessus. Voilà, on va se balader un peu dessus. Et maintenant, le dessous, Hop. avec no future, no future, ouais, et euh, where is Johnny, et petite chose qu'on n'avait jamais vue sur un collecteur Xbox, alors, outre le fait qu'on a un peu de relief, euh, voilà, on, on sent les différents reliefs, la, la gravure et autres, euh, une petite loupiote juste ici, juste là, bien. Voilà. mais on va la voir en action juste après. Donc voilà, c'était l'unboxing de la console, euh, ben on se retrouve tout de suite pour l'allumage de la bête. Depuis la Xbox 360, certains collecteurs euh, ont un son au démarrage qui change en fait de, euh, du son habituel des consoles standards, et euh, on va découvrir ensemble, puisque je viens de brancher la console, et c'est parti pour le démarrage Ah, énorme, voilà. Donc ça, c'est le bruit de la console quand on la démarre. On voit aussi la petite loupiote qui est là, petite euh, lumière verte, petite led verte euh, qui s'allume euh, en même temps que la console. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc maintenant l'extinction. Excellent. Donc voilà, euh, c'est la le bruit de la console euh, au démarrage et à l'extinction. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur YouTube, et sinon bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, et notamment aussi sur Discord, où vous pouvez retrouver d'autres joueurs euh, pour vous retrouver dans d'autres parties, faire du coop, réaliser des succès, des choses comme ça. Euh, je vous remercie de nous suivre, à bientôt sur Xbox allez ciao